Salut et bienvenue dans ce tuto astuces consacré à Inkscape pour les débutants. Alors lorsqu'on débute avec Inkscape, il est très important de connaître ces quatre petits pictos qui sont là et qui sont associés à l'outil sélectionner et transformer les objets. Euh, on va commencer donc par le premier objet. Ici on a un contour avec une épaisseur de 3 mm. Par défaut, les options sont activées, donc je vais redimensionner mon objet, je clique ici sur la flèche, en appuyant sur CTRL pour garder le, les bonnes dimensions de, de mon objet, et je réduis. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit Le contour, en fait, est réduit en même temps que mon objet. Par contre, si c'est décoché, désactivé, je fais la même chose, je clique sur la flèche, j'appuie sur CTRL, je réduis mon objet. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit C'est que le contour, en fait, va garder ses 3 mm, vous voyez Donc. C'est à savoir, euh, par défaut, il faut mieux laisser activer. C'est un petit peu la même chose pour les arrondis. Euh, donc là, on va double-cliquer sur notre objet. Automatiquement, Inkscape nous fait basculer vers l'outil Créer des rectangles et des carrés. Et là, on a un RX et un RY. On va mettre les mêmes valeurs de 14 et 14. Donc si je réduis et qu'ici, c'est activé, bah, pas de problème. Les euh, arrondis, en fait, respectent et sont mis à l'échelle comme mon objet. Par contre, bah, si c'est décoché, que je réduis, en fait, vous voyez, l'arrondi essaye d'être préservé, c'est-à-dire que les valeurs de 14 et 14 essayent d'être préservées par Inkscape. Entre Z, On va voir donc une autre option qui s'applique sur les dégradés, donc là c'est pareil. Si c'est coché, le dégradé va être déplacé en même temps que mon objet, donc pas de souci, on voit bien que les deux se déplacent en même temps, et si Ctrl-Z, voilà, je remplace correctement. Euh, si c'est décoché, et eh bien, que je déplace mon objet, le, con le dégradé, lui, va rester à sa place. Vous voyez Donc, on laisse cocher. C'est mieux. C'est un petit peu la même chose ici pour le motif. C'est coché, je réduis. Le motif est réduit en même temps que mon objet. Par contre, si c'est décoché, hop, et que je déplace, ou que je réduis, on s'aperçoit que le motif, lui, ne bouge pas par contre l'objet oui voilà on va voir quelques autres petites astuces tant qu'à faire notamment au niveau des dégradés je vais dupliquer cet objet alors pour le dupliquer c'est facile on peut cliquer là dessus on peut aller dans objet non édition dupliquer ou le raccourci c'est CTRL D ou on peut également sélectionner notre objet en restant appuyé et puis on appuie sur espace vous voyez hop je peux comme ça avoir plusieurs dégradés plusieurs objets facilement euh, on va sélectionner donc l'outil dégradé qui est ici, CTRL F1. On va voir donc le petit cadenas. Alors là, le petit cadenas est désactivé. Alors nous, on va l'activer. Ce qui permet de lier tous les dégradés identiques. Et si je modifie par exemple ce dégradé, automatiquement, les autres étant liés, ben, ils, vont, ils vont changer. Si je veux maintenant avoir un dégradé euh, bien spécifique sur celui-ci, je désactive, je vais mettre une petite couleur. Voilà. Et j'ai créé un nouveau dégradé. Pareil pour ici. Hop, un nouveau dégradé. Alors les dégradés, ils se retrouvent à cet endroit-là, mais on peut également les retrouver ici dans la fenêtre fond et contour. Alors pour faire apparaître la fenêtre fond et contour, c'est ici. Le raccourci c'est Maj CTRL F. On va dans fond. On sélectionne donc notre objet ici et on a les dégradés, que l'on peut renommer bien sûr. Voilà, dégradé radial par exemple. Voilà, on valide. Euh, une autre petite astuce, c'est ici, objet organisé j'ai plusieurs petits carrés que je souhaite organiser correctement. Donc, je souhaite les organiser en deux lignes, quatre colonnes, euh, les aligner par rapport donc au coin en bas à gauche. Je veux un espacement entre les objets de 15 pixels, en X et en Y. Et je clique sur Organiser automatiquement. Hop, tous mes objets, comme ça, sont, sont facilement euh, mis en, en place. On va adapter la page euh, de notre document à nos objets. C'est-à-dire qu'on va sélectionner tous nos objets. On va ici... Éditer les préférences du document. Hop, On va cliquer ici sur redimensionner la page au contenu. Et là, on a possibilité donc de mettre une marge en haut 5, à gauche 5, à droite et en bas. Et on fait ajuster la page à la sélection et automatiquement, voilà, mon document est adapté donc à tous mes objets. Euh, voilà pour ce petits tuto. J'espère qu'ils vous seront utiles. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.